Bienvenue dans votre émission d'Afro-Diaspora, Star Live TV. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une autre star de la diaspora africaine. Eh bien, nous parlerons de cuisine. C'est pour cela que nous allons rencontrer une de nos mamans, une de nos sœurs, grandes soeurs, qui nous parlera de sa passion pour la cuisine. Et j'ai le plaisir d'accueillir Tata Yolande. Bonjour Tata. Bonjour ma sœur. Comment vous allez? Je vais très bien. Oui. C'est un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui et... <rire> pour parler de votre passion, de votre intérêt pour la cuisine. Bon, d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, présentez-vous. Qui est ta Yolande Je suis Yolande Amisa, oui. je suis à Rambo, oui. ça fait un peu longtemps. Oui. J'ai ma passion qui est la cuisine. Voilà. Oui. Et je travaille dans le domaine de la santé, mais parallèlement, la cuisine qui est ma passion. Oui. Et... Mais c'est intéressant. Qu'est-ce oui. Qu que vous faites vraiment en cuisine ou Est-ce que c est la... c est vous cuisinez juste comme ça, par passion Ou euh, pourquoi Pourquoi avoir choisi même la cuisine, d'ailleurs En Afrique, on n'a pas besoin de faire une formation, normalement. Mm. Cuisiner, ça s'apprend depuis l'enfance. Mm. Par exemple, en Afrique, les... précisément au Togo, et les parents nous ont éduqués de telle sorte que les hommes comme les femmes savent préparer, puisqu'on ne sait jamais demain là où nous serons. Et j'ai appris à préparer à en assistant à ma maman. Les ingrédients et Par exemple, c'est moi-même qui dois aller au marché chercher et ils te font une liste, c'est à travers la liste, là, tu vas au marché, tu demandes aux femmes com commerçantes, aux bonnes femmes, je veux ça, je veux l'épice, je, je veux l'anis, je veux le, le gingembre et je veux la tomate. Des fois, tu connais, mais il faut être sûr avant d'acheter, sinon à la maison, ça, vrai, ça va chauffer aussi à la maison. À l'époque oui. on déjà à bas âge, on commence déjà à assister nos mamans, moi, je peux dire que j'avais eu cette passion très, très tôt. Déjà à l'âge de 10 ans, on avait nos sœurs qui étaient chez nous, euh, qui préparaient, quand maman n'est pas là, je les assiste. Et je pense que à partir de là, a commencé ma passion même pour la cuisine. Et j'ai aimé la cuisine parce que la cuisine d'abord, c'est de l'art. C'est vrai. La cu... d où on parle d'art culinaire. Culinaire, justement. Ah, culinaire. Et la culinaire, c'est une manière de préparer nos aliments et de les présenter. Ah. La cuisine ne s'arrête pas seulement de, de préparer, mais il faut savoir la combinaison des ingrédients, la, la cuisson. Il y a plusieurs manières de cuire nos aliments. Le temps de cuisson, la, et la présentation, après ça la présentation. Et en Afrique, précisément le Togo, quand on parle de la cuisine, ça a beaucoup tendance à la culture. Oui, Parce que quand on reçoit un étranger chez nous, on lui donne à boire d'abord. Et déjà, avant que l'étranger ne vienne, on prévoit déjà quel, quel menu on va présenter. Et ça fait plaisir de manger ensemble, de partager et la, la nourriture, avec un précisément avec un étranger. Ça nous fait plaisir. C est, c est, il y a beaucoup de Togolaises, presque toutes les Togolaises savent préparer. Ça dépend de l'éducation que nous avons reçue avec nos mamans. Oui, surtout oui. c'est culturel. Culturel. Oui. C'est au fait que, bien, quand on nous visite, surtout au, au sud Togo, oui. euh, la première des choses, c'est qu'est-ce que les, les invités vont manger Vont manger. C'est très important. C'est très, très important. Oui, oui. Vrai. Et Vous venez de le dire que vous êtes togolaise. Oui. Je le rappelle en passant. Oui. Et ce qui m'intéresserait aussi, c'est de savoir où est-ce que, ici, on est en Europe, en oui. Allemagne, à Rimbaud, oui. plus précisément à Rambo, où est-ce que vous trouvez nos ingrédients oui. Surtout ces ingrédients exotiques, comme le disent les Européens. Bien. Oui. Oui. Oui. oui, les ingrédients, j'ai la chance là d'habiter à Hambourg et précisément à Fischmarkt il, il y a certains ingrédients ouais. que je prends très très frais à Fischmarkt ouais. Il y a les poissons, les crevettes que je prends très très frais, les légumes, les fruits que je prends à Fischmarkt et les autres ingrédients que je nous utilisons précisément dans la, dans la cuisine togolaise et j'ai la chance que mon frère y va régulièrement. Donc, j'ai toujours à ma disposition les, les épices. Le secret de la cuisine togolaise, c'est. Les épices. Voilà, et plus précisément, bon, je suis un peu curieuse. Quelle épice euh, Oui, quelle est cette épice-là Chacun a son secret. Moi, je ne cache pas. Parce oh, qu'on dit un, un vieillard qui meurt, c'est. C'est et qui brûle. Donc, euh, il y a la manière de préparer la manière de savoir le faire. Oui. Je oui. rappelle aussi que au fait, cette culture, ça se transmet de mère en fille. Justement. Par la tradition orale. Oui, dire, orale. Justement. Bon. Et, et cette tradition, euh, je, je suis en train d'élaborer euh, un, un projet que je vais mettre plus tard. Et ça ne va plus tarder. Parce que tu viens de dire que... Et, la cuisine se transmet de mère au fils. C'est ce ah. que j'ai remarqué en Europe. Voilà. Nos enfants qui sont nés ici mm -hmm. n'arrivent pas à s'adonner. À cette, euh, comment on appelle ça, la manière dont nous avons reçu ça de nos mamans. Aujourd'hui, les fast-foods, quand ils rentrent rapidement, les promesses et tout ça. Mais à leur âge, ce que nous savons cuisiner, les enfants, la plupart, je n'ai pas dit tous les enfants. Mmh. La plupart des enfants d'ici mmh. n'arrivent pas à maîtriser. C'est le but de mon, mon, mon projet. En quelque sorte, comme les workshops mmh. ou peut-être une fois ou bien deux fois par mois, euh, je fais un peu comme les, courses, les cours de cuisine pour les enfants nés ici mmh. qui veulent aussi encore apprendre quelque chose. Mmh. Parce que directement, peut-être qu'avec les parents, on n'a pas le temps... On rentre aussi, on fait des choses rapidement. Et il y a nos amis d'autres nationalités, les Allemandes, oui. les Turcs. Moi, j'aime échanger mes connaissances culturelles, mes connaissances culinaires. Beaucoup me demandent, Yolande, tu sais préparer, pourquoi tu ne m'ouvres pas un restaurant C'est aussi un projet. Ils vont venir à ces workshops-là avec Justement, euh, les Justement, avec, avec les amis. Oui. Parce que quand les amis aussi viennent chez ici, je prépare. Les enfants me disent toujours, maman, mon enfants disent "danke", mon ami dit "danke", les parents de moi me disent das va cas yeah. Donc tout ça, là, ça me donne encore la motivation de faire de sorte que je laisse aussi quelque chose pour les enfants qui ont encore le besoin d'apprendre quelque chose. C'est très intéressant. Oui. Mais bon, ce qui m'intéresserait encore, ce serait de savoir combien de temps ces plats africains ou togolais nous euh, vous prennent. Pour préparer, quand vous préparez, combien de temps ça vous prend en général Oui, mais en général, nos plats africains, ça met plus de temps que certains plats, des, certains plats européens. Oui. Euh, mais j'ai tellement cette rapidité, parce que c'est devenu une habitude pour moi. J'ai la rapidité, ça dépend. Par exemple, il y a les brochettes. Pour faire les brochettes, il faut préparer la viande. Oui. Pour que la viande devienne tendre. Il faut pour les brochettes, il faut faire d'abord la préparation. Une toute une journée, la viande devait rester dans l'assaisonnement au moins une journée. Alors, Et se reposer. De... Disons une heure. Ça dépend entre 45 minutes, 1h30. Oui. Ça Donc, dépend des de chaque menu, ce que tu veux présenter. quoi oui. Juste pour résumer un peu, c'est une question d'organisation aussi. Oui, si, effectivement. Quand on est bien organisé, on pourra, on pourra ou bien on peut faire ces plats traditionnels qui durent selon les... Ordres. Justement, le justement. Bon, justement. On, on trouve toujours une solution. Oui. Alors, euh, j'aimerais aussi savoir une dernière question oui. ou bien une avant dernière. Okay. Quelle est votre spécialité en cuisine oui. Je fais un peu de tout. Et... La nourriture guinéenne, puisque j'ai grandi en Guinée. La nourriture sénégalaise, j'aime échanger. La nourriture camerounaise, mais la spécialité togolaise que beaucoup apprécient chez moi, c'est la sauce de la pâte du bœuf qu'on appelle « enifoti desi ». Voilà, pour, pour les oui. fans des, il faut dire, bon l'adresse est chez nous, donc contactez-nous bien avant. Mais j'aimerais aussi savoir quel est votre message pour finir euh, à l'endroit des jeunes, à l'endroit de ceux qui viennent vous découvrir à travers notre émission, par exemple. Quel est votre message euh, J'aimerais dire seulement que euh, la cuisine, il y a beaucoup de gens qui simplifient la cuisine, mais la cuisine est profonde, l'art culinaire est très profonde. Ça nous permet de nous, de se rapprocher. Quand, par exemple, il y a une fête chez nous, et tu prépares une bonne bouffe mm -hmm. et il y a d'autres qui veulent venir parce qu'ils veulent, c'est pas parce qu'ils n'ont pas à manger, parce qu'ils veulent manger quelque chose d'autre, quelque chose de différent. Et en, et en mangeant ça, ils apprécient ça. En appréciant ça, ça me donne encore cette, euh, Motivation. Motivation et dire que tous ceux qui me connaissent savent que je ne peux pas dire meilleur, mais je sais quand même préparer. Ils aiment ma nourriture. Je suis là à tout moment. Si quelqu'un a besoin de quelque chose pour les baptêmes, les mariages, les décès, je suis disponible. Au fait, pour vous, la cuisine, c'est quelque chose de rassembleur, de ça rassemble. Ça le rassemble. C'est aussi intéressant parce oui. que j'aime aussi manger. Oui, ça, ça rassemble. rassemble. Ça ne s'arrête pas là. Beaucoup me disent, sœur Yolande, tu rassembles les gens. Des fois, j'ai envie de préparer, j'appelle les gens, on mange. Ou bien, je décide maintenant, chacun amène quelque chose à manger. Mmh. Ça permet qu'on se, se fasse des échanges. Mmh de nourriture et après avoir mangé chez nous en Afrique on danse, on danse pour pouvoir digérer, on danse et tout ça l'a fait partir de la culture, c'est le folklore et, et ça fait partie de la culture. On dit aussi souvent, c'est non seulement culturel mais spirituel, parce qu'en Afrique, quand on mange dans le même plat avec, euh, avec nos mains, c'est spirituel beaucoup oui, le, le Justement. C'est très spirituel le fait de manger ensemble, ça soude encore. Comme oui, ça dire, soude la famille. On se rase, on, ça Juste. fortifie les liens. Très et ce que know. je ne vais pas oublier aussi, oui. euh, quand ah. il y a une bonne cuisine, oui. euh, notre système immunitaire est, est sain ah bon et ça je l'ignorais en fait oui et c'est pour cela j'avais parlé tout de suite du choix des condiments mmh. et en Afrique précisément nous préparons avec des légumes très frais ils viennent directement du champ euh, moins de gras Merci. moins de sucre wow. et pour pouvoir euh, mmh. et maintenir nous maintenir en bonne santé. Surtout avec ce froid-là, donc je dirais, bon, ben, venez chez M tata Yolande. Oui, la Moi, porte est sais. ouverte. Ma porte a été toujours ouverte et toujours ouverte pour les merci. gens qui veulent venir. Merci de nous avoir accueillis, M tata Yolande, et merci d'avoir accepté notre invitation. Et surtout pour ceux qui aimeraient goûter les mains de Tata Yolande, n'hésitez pas à lui faire signe. On écrira tous dans la barre d'infos ou bien sous la barre d'infos. Merci beaucoup encore une fois d'être là. Ça a été un grand plaisir pour nous. Merci une fois encore d'avoir été des nôtres tout au long de cette émission. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer notre émission, surtout de le partager dans vos réseaux sociaux. On se dit à la prochaine pour la découverte d'une autre étoile de la diaspora africaine. Bye bye et à la prochaine.